Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ou revoir la deuxième déclinaison latine. Tous les noms qui ont un génitif en i appartiennent à la deuxième déclinaison. Voici leur présentation. Pour les décliner, on doit d'abord trouver leur radical. C'est très simple à faire. Il suffit de prendre le génitif et d'enlever la désinence du génitif. Cela fonctionne de la même manière pour toutes les déclinaisons. Je prends donc « domini » et j'enlève le « i », il me reste « domine », c'est mon radical. Ensuite, j'ajoute toutes les désinences correspondantes à la deuxième déclinaison. « Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino » et au pluriel « domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis ». Beaucoup de noms de la deuxième déclinaison sont masculins. On trouve quelques féminins qui se déclinent de la même façon. Quelques noms de la deuxième déclinaison ont un nominatif vocatif en "-er". Et un seul nom de tout le vocabulaire latin a un nominatif vocatif en "-ir". Ces mots-là appartiennent cependant à la deuxième déclinaison puisqu'ils ont un génitif en "-i" excepté le nominatif vocatif, il se décline exactement de la même façon que les noms en housse. Les voici au singulier puis au pluriel. Enfin, certains noms de la deuxième déclinaison sont neutres. On les repère dans la présentation du nom. Ici, nous voyons qu'avec le « i » Werbum, werbi, il s'agit bien d'un mot de la deuxième déclinaison. Et ensuite, le n qui suit indique le genre neutre. Les formes des neutres sont toujours identiques au nominatif, vocatif et accusatif. Ainsi, nous aurons werbum, werbum, werbi, werbu, werbo. Et au pluriel, werba, werba, werba, werborum, werbis, werbis. Voilà, cette petite capsule est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre la deuxième déclinaison.